Bah, je me pose la question si on va aimer ma photo ou pas, ou s'il y aura des commentaires, ou des trucs comme ça, genre profite ou petites choses comme ça. En fait, c'est par rapport à la confiance que tu as en toi. Si ouais. toi tu penses que ça, ça va, si toi tu penses que ça va être bien, ça sera bien. Si tu si t'as pas confiance en toi, tu dis oh ouais c'est nul, faut pas que je le poste, sinon on va se moquer de moi, bah tu le posteras pas. Du coup, la confiance en soi est un atout pour euh, pour ce genre de questions. Ouais. Oui, je me demande dans ma tête si ça sert à quelque chose de poster. Mais c'est plutôt mes, mes amis, quand ils ont, bah, la plupart de mes amis, quand ils ont pas Snap, bah, ils prennent le téléphone et ils postent des choses. Bah, D'abord, je regarde ce qu'ils publient avant de poster. Si je veux pas, bah, ils postent pas. Bah, si je veux bien, ils postent. Je sais pas, genre, elle est bien, bah, la photo Oui, si la photo elle est pas floue, si la photo elle est nette, ouais c'est des personnes que tu aimes bien et tout, avec toi, sur les photos. ouais euh, bah, C'est le fait de se sentir bien une fois que tu l'as posté. Si tu te sens pas bien, si tu, si tu te sens ridicule, bah... Là tu vas penser que t'as fait du mauvais contenu et tu le posteras jamais.